Il y a quelques temps, suite à beaucoup de questions que vous me posez souvent en commentaire sous les vidéos, je vous ai proposé de faire une petite FAQ, mais à une condition, que vous aussi vous répondiez à mes questions. Je vous en ai donc posé 5 et je vous ai proposé 5 sondages pour pouvoir y répondre, avec des questions même où vous pouviez ajouter des réponses. On va voir ce que vous avez répondu, on va voir ce que moi je réponds à ces questions, et après ça j'ai sélectionné donc 15 questions qu'on m'a posées sous mon poste où je vous demandais de me poser des questions pour la FAQ, et donc on va voir ces 15 questions juste après ça. J'espère que ce petit planning vous plaît j'espère que cette vidéo un peu différente du reste de la chaîne vous plaira aussi. Alors, c'est parti La première question que je vous ai posée est quel est votre personnage préféré En sachant que vous pouviez choisir plusieurs personnages si vous le souhaitiez. Et en tête et de loin, on a Desmond, Locke et Sawyer. Alors là, c'est un sondage, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre comme réponse. Je savais qu'il y avait beaucoup de fans de Ben sur la chaîne, pourtant Ben n'est pas dans le podium. Bon, il est pas loin derrière, mais je m'attendais quand même à voir Ben sur le podium. Desmond, Locke et Sawyer, même si je savais pas trop à quoi m'attendre comme réponse, elles ne me surprennent pas. Pour ma part, ça a été assez difficile de choisir, je pense, comme beaucoup d'entre vous. Surtout que je voulais vraiment garder qu'un seul, pour moi c'était un peu de la triche de choisir plusieurs persos. Je vous ai laissé le faire, mais pour moi c'est un peu de la triche. Donc j'ai hésité longtemps et finalement j'ai pas choisi un de nos survivants. Je les aime tellement tous. Que je me suis allé Didi, quel est le personnage qui t'a le plus intrigué et quel est le personnage qui à chaque fois qui, a, qui avait une scène, t'étais étais là en mode, wow, ouais, cette scène est grandiose, donc je me suis vraiment appuyé euh, là-dessus, j'ai choisi Christian, voilà, bon, qui okay, est loin derrière, il y en a qui ont, parmi vous qui ont choisi Christian aussi, voilà, voilà, <rire> c'est un personnage assez emblématique de la série pour moi et qui représente vraiment tout ce qui est mystérieux et classe dans la série, voilà, donc c'est Christian pour moi, mais je suis très content de voir euh, Desmond Locke et Sawyer euh, sur le podium. Quelle est votre saison favorite Alors là, je suis extrêmement surpris parce que c'était la saison 2 qui était en tête pendant des jours et des jours, et là, seulement aujourd'hui, euh, au moment où je regarde du coup les réponses, la saison 1 est passée avant la saison 2. C'est marrant. Donc peut-être, je me dis que euh, vous, vous allez voir la, cette vidéo une semaine après que je la tourne. Peut-être qu'il y aura déjà eu du changement, donc... Euh, les screens que je mettrais à côté de moi, je vais essayer de les, de les ajouter le plus tardivement pour que vous ayez les réponses qu'il y a au moment que vous regardiez votre vidéo. Mais en tout cas, moi, là, c'est la saison 1 avec 372 votes. Il y a la saison 2 juste derrière, hein, 354 votes, c'est rien comme différence. On voit vraiment que c'est les deux saisons qui explosent euh, dans, dans vos avis, en tout cas. Il y a la saison 5, pas très loin derrière, une centaine près. Et ensuite, on a tout le reste qui est vraiment écarté derrière, saison 4, saison 6 et saison 3 saison 3 en dernière position, moi ça me fait mal au cœur. <rire> Ce que je trouve vraiment dingue, c'est que il euh, y avait plein de gens dans ma vidéo que j'ai faite sur la saison 3 qui la défendaient, qui étaient là en mode c'est une des meilleures saisons, voire c'est la meilleure saison. Et en plus c'est une saison que j'adore, moi la saison 3, donc ça me fait vraiment mal au cœur de la voir euh, en dernière position. Après il faut bien une saison en dernière position. Parmi toutes les questions que vous m'avez posées, il y a une question qui était euh, quel est ton ordre de préférence en termes de saison donc je vais vous le faire maintenant. Ma saison favorite est de très très loin. C'est vraiment que cette saison, je, je l'aime énormément. C'est la saison 5. Il y a tout ce que j'aime dans Lost, dans la saison 5, qui est sublimé, enrichi, euh, vraiment travaillé à fond. J'adore cette saison-là. C'est surtout en termes d'écriture et de montage que je trouve ça dingue comment les histoires s'enchaînent. Et on ne sait pas euh, vraiment... Enfin, on n'a pas toutes les pièces du puzzle. On a l'impression de revenir un peu à l'essentiel de la première saison où on ne sait pas... Pourquoi les gens sont dans l'avion, quel est leur passé et tout. il y a un peu ça dans la saison 5, sauf que les timelines sont différentes. Tout est un peu entremêlé et j'adore ça. J'adore la saison 5 de, de changer d'époque, de centrer sur le projet d'Arma. Sawyer qui est vachement mis en avant dans cette saison-là. Le final est incroyable. J'adore la saison 5. Ensuite pour moi, donc j'adore la saison 1. Mais la saison 2 pour moi, c'est la 1 en mieux. La 3, c'est la 2 en mieux pour moi. Et la 4, c'est la 3 en mieux. Donc... Mon classement, ça ferait 5, 4, 3, 2, 1, parce que pour moi c'est vraiment une série qui a évolué vraiment dans le bon sens et euh, j'ai toujours euh, suivi avec passion Lost et pour moi ça a été toujours de mieux en mieux, de mieux en mieux, jusqu'à la saison 5 que je trouve vraiment euh, incroyable. Et donc moi, pour moi c'est la saison 6 en dernière position. Euh, je sais pas si je vais Non, je vais pas en parler maintenant de mon avis sur la saison 6, je pense que j'en ferai carrément une vidéo. Mais ouais, la saison 6, sous bien des aspects, elle m'a plu. Mais il y a beaucoup de choses, je trouve, qui ne vont pas et qui, moi, m'ont déstabilisé ou... C'est même pas en termes d'attente que j'avais, mais je trouve qu'il y a des choses qui collent pas vraiment à ce puzzle qu'est Lost. Ce n'est que mon avis, hein. Là, d'habitude, j'essaye de rester très objectif, mais là, vous m'avez demandé mes avis. Voilà, il y a quelqu'un, euh, quand même, derrière le youtubeur. Et euh, j'aime moins la saison 6, voilà, je, je le dis. Il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement floues dans cette saison pour que n'importe quelle réponse puisse y coller, c'est des choses que j'aime pas vraiment. Un truc qui me perturbe énormément à chaque fois avec cette saison 6, c'est que pendant deux ans, presque trois ans, on nous a dit qu'on était dans de la SF, et il euh, y avait des règles, il y avait une science derrière, et on essayait de l'apprendre, donc ça reste, de, euh, ça reste une série, hein. donc on sait que c'est pas de la vraie science, mais au moins il y a une science dans la série. Et on nous apprend à, à appréhender cette science, à connaître cette science, à apprendre cette science. Et d'un coup, on arrive en saison 6, et en fait, dans un temple, il y a de l'eau qui guérit, mais faut pas se demander pourquoi, et, etc. Il y a plein de choses comme ça, où en fait, on bascule de la SF au fantastique. Et ça, c'est un truc qui me perturbe à chaque fois que je me refais les Lost. Mais bref, on va pas s'attarder là-dessus. La saison 6, j'y consacrerai une vidéo, et euh, on parlera de tout cet aspect du de fausses réponses, j'appellerais ça, où, en fait, Jacob, tu peux euh, expliquer n'importe quel mystère avec lui, pareil pour son frère, et ça colle, en fait. c'est En fait, c'est des personnages flous, ce sont des figures, et tu peux tout y coller, en fait, dans et c'est ça que j'aime moins. Il y a plein d'autres choses aussi qu'on pourrait parler, mais voilà. Je m'arrête là, sinon on pourrait parler pendant 3 heures de la saison 6. <rire> si, et puis dernier truc, sur la saison 6, promis c'est le dernier truc, mais un, un truc que j'aime pas, c'est que Locke n'est pas Locke, Saïd n'est pas Saïd, Claire n'est plus Claire. <rire> c'est la dernière fois qu'on en parle. Quel mystère vous a le plus intrigué en tête 4, 8 15, 16, 23, 42, et le projet d'Arma, juste derrière, le monstre, la trappe, les autres, la statue, et ensuite, c'est vraiment plus beaucoup, par exemple, Jacob, on a que 50 votes, oh là là, ouais, oh, mais vous avez rajouté beaucoup de trucs, en fait, dans les questions, c'est cool, cool, cool, alors moi, j'ai voté la trappe, parce que ça reste, pour moi, le mystère qui m'a fait accrocher à la série, et il y, y a vraiment un truc, la trappe, ou... Tout était possible derrière cette porte blindée, dans le sens où on ne savait pas encore si la série allait partir dans du paranormal, dans, dans de la SF, ou rester réaliste et tout. Donc on ne savait pas, il y avait tout ce truc de la trappe, tout est possible derrière, et ça c'était incroyable. Sinon, euh, vu que la trappe c'est quand même qu'une seule saison, s'il n'y avait pas eu la trappe j'aurais voté le monstre, moi je pense. Le monstre reste le gros truc de Lost euh, mystérieux jusqu'au bout quasiment. Peut-être même encore mystérieux maintenant. <rire> Avez-vous aimé la fin de la série Et en très grande majorité, c'est un oui. Surtout que juste derrière, on a oui mais non, car triste que ce soit fini. Donc c'est 137 votes. En fait, ils peuvent s'ajouter au oui qui est juste au-dessus. Donc euh, ouais, vous êtes à... Vous êtes à 50% de oui. Ça, par contre, je m'y attendais pas du tout. Il y a moyennement, qui est pas mal voté aussi, ou non à l'époque, oui aujourd'hui. On a un nom qui a 106 votes à l'heure où je fais la vidéo. La scène de l'église, non. Mais que Hurley devienne protecteur de l'île avec Ben comme assistant, oui. C'est marrant, moi c'est plus l'inverse. Alors moi j'ai répondu oui à l'époque et non aujourd'hui. Bon le nom est un peu brutal, j'aime toujours plus ou moins la fin. Mais euh, je l'aimais beaucoup plus à l'époque, j'avais euh, pleuré comme je sais pas quoi, comme beaucoup euh, d'entre vous je suppose. Et euh, j'étais très submergé par l'émotion, et maintenant, quand j'analyse un peu là, cette dernière saison, et surtout tout ce qui amène à la fin, je vois beaucoup de choses qui vont pas finalement avec cette fin, et donc pareil, il y aura une vidéo sur la fin, et euh, c'est pas que je l'aime plus, c'est que j'aime moins, que quand j'ai découvert la fin, j'étais en PLS dans mon livre, <rire> c'est trop beau, c'est incroyable et tout, maintenant j'ai beaucoup moins ce regard là sur la fin, il euh, y a cette sensation que j'ai que, euh, si t'enlèves les Flash Sideways, c'est quoi la fin de la série, en fait Et il y a un peu cette sensation que les Flash Sideways, ils sont là pour camoufler le fait que la fin, elle était pas très très ouf, tu vois. Mais ça, ça mériterait toute tout une autre vidéo aussi, donc comme pour la saison 6, je vais pas euh, rester là-dessus. N'hésitez pas dans les commentaires à enrichir les votes que vous avez fait et à justifier vos réponses ou quoi, ou à débattre. Euh, souvent, vos débats m'inspirent pour faire des futures vidéos, hein, donc c'est pour ça à continuer. <rire> Et enfin, la dernière question, seriez-vous favorable à un reboot de la série Alors, on a avec 24%, oui, mais à une autre époque. Avec 17%, non. 162 votes, donc 12%, la passion, oui, la raison, non. Juste derrière, avec juste deux votes de différence, oui, la suite avec nos personnages. Juste derrière, 30 votes en moins, oui, mais un total remake en sachant où ils vont et en combien de saisons. Juste derrière, oui, la suite, mais avec de nouveaux personnages. Et ensuite, il n'y a presque pas de vote. Alors moi, j'ai voté, oui, euh, mais à une autre époque, en fait, j'ai pas mis de nom. Même si je serais très défavorable à un reboot, c'est que je pense qu'il va forcément arriver euh, avec Disney+, et euh, le fait que Lost était iconique en son temps et qu'en ce moment, on n'arrête pas de rebooter ou de faire des remakes de plein de séries... Donc, je suis quasi sûr que Lost va y passer. Donc, mais... Mets... oui, mais au fond de moi, je suis pas très convaincu qu'une suite soit vraiment intéressante. Mais mon oui, il est là surtout parce que je me dis, il y a de très bons auteurs dans le monde. Et peut-être qu'il y a quelqu'un avec une plume incroyable qui va reprendre Lost. On va être tous là en mode, c'est incroyable ce qu'il fait J'ai un peu de mal avec la réponse de oui avec nos personnages, parce que pour moi, nos personnages... Euh... Leur arc est terminé, comme l'a dit Lindelof, on les a vus en vie, on a vu ce qu'ils ont fait après la mort. Donc ça sera vraiment bizarre de revoir Kate, euh, Jack, euh, Locke et tout le monde. Ça... Là par contre pour moi ça aurait vraiment le goût du réchauffé, alors qu'avec de nouveaux personnages, si on prend, je sais pas, ça se passe 50 ans après par exemple, pourquoi pas, des nouveaux arrivants sur l'île. Mais à une autre époque ça me semble euh, le mieux, peut-être à l'époque... Euh... De, des égyptiens sur l'île, c'est un truc que vous dites souvent en commentaire, et moi je partage un peu sa vie. je pense que si Lost devrait revenir, autant revenir à une époque assez euh, mystérieuse, des égyptiens sur une île mystérieuse, ça peut être assez stylé, en plus on sait qu'ils ont ajouté le monstre à leur mythologie, donc euh, je pense qu'il y a des choses intéressantes à creuser là, après à voir, si, sinon... Euh, Peut-être que ça sera une série qui sera là juste pour faire de la thune et que ça sera de la merde, hein. Faut s'y préparer aussi. Ouais, je... oui à une autre époque, moi c'est ce que je répondrais. Passons donc maintenant à la deuxième partie de cette vidéo, les 15 questions que j'ai sélectionnées pour cet FAQ. Ptili me demande, la série est terminée depuis pas mal d'années maintenant. Quel a été pour toi l'élément déclencheur de l'origine de la chaîne euh, alors, euh, régulièrement, moi j'allais sur euh, des articles... Ou sur des sites pour lire des théories de Lost et tout, et ça me faisait extrêmement chier qu'il n'y ait pas une chaîne YouTube sur Lost. Je me disais, comment ça se fait qu'une série qui a eu un tel phénomène n'ait pas euh, au moins, ne serait-ce, je sais pas, qu'aux États-Unis, une grande chaîne YouTube qui aborde plein de sujets à propos de la série, des, des, th des thématiques différentes à chaque fois, style la production, les mystères, les acteurs, la musique, je sais pas. Et je trouvais ça vraiment étrange que ça ne se fasse pas. Et euh, donc, je me suis dit, allez, euh, t'adores Lost, tu connais assez bien l'univers, euh, essaye. Et puis surtout, donc j'avais mon autre chaîne, euh, Didier Chant qui marchait très bien. Donc euh, je me suis dit, euh, allez, ça a marché une fois, pourquoi ça marcherait pas une deuxième fois Et puis même si ça marche pas, c'est pas grave. Euh, si les gens s'en foutent de Lost, c'est pas grave, tu auras essayé quoi. Donc il n'y a pas eu de à un moment qui a fait que ça y est, ça a été le moment de faire la chaîne YouTube. C'est juste un projet qui a mûri. Et un jour, je me suis dit, allez. Lance-toi, euh, et puis commence à faire des vidéos. La première vidéo, ça a été euh, sur l'univers étendu. Pour moi, c'était quelque chose que presque personne savait, qu'il y avait euh, des jeux en réalité alternée ou des choses comme ça. Et je me suis dit, voilà, on va commencer en présentant l'univers. Et après, ça s'est fait tout seul. Le fait aussi que ça ne soit pas sur ma chaîne YouTube principale, c'est parce que je voulais vraiment qu'on se retrouve entre Losties et qu'il n'y ait pas toujours mille commentaires dès que je rends une vidéo en mode, euh, pourquoi c'est du Lost, c'est de la merde, pourquoi tu fais pas un 5théorie ou quoi je voulais vraiment que ça soit un projet à part, euh, quitte à faire moins de vues, je préférais vraiment que ça soit à part, euh, qu'on soit entre fans euh, tranquille et qu'il n'y ait pas aussi la pression de, de devoir sortir des vidéos très régulièrement pour, euh, pour pas que l'audience lâche ou quoi et de pas avoir la pression justement d'avoir de, des haters euh, sur la chaîne. Voilà, Je sais que je suis assez libre sur cette chaîne, je fais une vidéo... Euh, quand je le souhaite, je veux dire j'ai pas d'enjeu en plus financier derrière cette chaîne, si les vidéos me rapportent rien, c'est pas grave. C'est vraiment ça pour le pur plaisir cette chaîne YouTube. Et voilà, voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Anarchy Pro Gamer me demande pourquoi avoir choisi le nom d'Arma Station 7. Alors, euh, je savais pas du tout comment appeler donc, cette nouvelle chaîne YouTube que je voulais créer. Euh, mais j'avais des idées de logo avec euh, le logo Shani Airlines ou euh, le logo de Driveshaft avec la, la police d'écriture. Et euh, j'en suis vite venu à l'idée qu'il fallait que j'utilise le logo du projet Dharma qui est emblématique de la série. Et je m'amusais à mettre des, euh, des symboles dedans. Quoi. Je me disais quand euh, je peux appeler cette chaîne YouTube et puis quel euh, symbole je pourrais avoir. Et en fait c'est juste en regardant, alors après des jours et des jours de recherche, hein, je savais pas du tout euh, où est-ce que ça allait m'amener, tout ça, et je trouvais rien en fait, je trouvais vraiment rien d'intéressant. Je suis sur la page YouTube, de euh, la page d'accueil de YouTube, et tout simplement je regarde le logo de YouTube et je vois ce rectangle avec le triangle rouge, et je me dis mais c'est ça qu'il me faut en fait, tout simplement, mais il le... n'y a, a pas d'autres chaînes qui parlent de Lost euh, sur YouTube, donc tu seras la, la première chaîne en fait vraiment consacrée à cet univers-là, donc ouais, t'es la chaîne YouTube de Lost quoi. Bon ça, ça fait un peu euh, prétentieux de dire ça, je le dis surtout pas euh, comme ça, c'est que je voulais juste que ça fasse, c'est une chaîne YouTube sur Lost Je voulais aussi vraiment le faire comprendre, donc le logo de YouTube euh, dans, dans, le, dans le logo du projet Dharma. Et donc je me suis dit, la station s'appellera The Tube. Et pourquoi une station, en fait C'est parce que je m'étais dit que ça pourrait être marrant de travailler sur la série dans ce qui pourrait ressembler justement à une station d'Arma, là où il y avait des scientifiques qui travaillaient dans la série. Et alors pourquoi station 7 C'est parce qu'il y a six stations principales, et donc je me suis dit, bah je serai la 7 voilà. <rire> Jerem 716, quelle est ta scène préférée de Lost Et pourquoi cette scène Et comment as-tu découvert Lost La scène préférée, c'est quand même une question de merde, hein. C'est horrible de poser ce genre de questions, il y a trop de scènes que j'aime dans Lost. Bon, je vais choisir une scène qui n'est peut-être pas ma scène vraiment préférée de la série, mais c'est que c'est une scène que souvent je ressors dans la vie de tous les jours, que je prends comme, euh, comme philosophie de vie un peu, c'est euh, la scène entre Locke et Charlie dans la première saison, dans l'épisode The Moth. Dans cet épisode, Locke dit à Charlie qu'il pourrait aider le papillon à sortir de son cocon pour qu'il puisse vivre tranquillement et rapidement, et en fait il lui dit que sauf que s'il fait ça s'il aide le papillon en coupant le cocon, et ben le papillon sera trop faible pour survivre. Et en fait, il a cette phrase magnifique, je trouve, qui dit que la nature a trouvé un moyen de l'endurcir par le fait qu'il doit essayer de sortir du cocon. Et rien que d'en parler, ça fait un truc... <rire> Mais j'adore cette scène, c'est pas la scène la plus épique de la série, c'est pas la scène la plus triste ou la plus mémorable ou quoi, mais c'est une scène qui a vraiment eu une, une, un impact sur ma vie, parce que des fois, vous savez, quand les choses vont pas très bien ou quoi, ben bah j'y pense. Et euh, j'aime beaucoup cette scène, en fait. J'aime énormément cette scène. Pourquoi cette scène Du coup, bah je viens d'y répondre. Et donc, comment tu découvres Lost C'est mon parrain Coucou, tonton, si tu vois cette vidéo. Et euh, il est venu. Donc, donc moi j'avais quel âge à ce moment-là J'avais 10 ans, un truc comme ça. Ouais, 2004, 10 ans. Non, c'est arrivé en France en 2005, j'avais 11 ans. Et il euh, y avait déjà une bonne partie de la première saison qui avait été diffusée sur TF1. Et il y avait mon oncle qui parlait à ma mère. Euh, il disait Ouais, il y a une série qu'il faut trop que tu vois. Et puis il nous racontait et tout. Puis moi j'étais là, assez intrigué par ce qu'il nous disait. Puis il nous parlait d'une trappe. Et il, il était là, il disait euh, Donc c'est les débuts d'Internet à ce moment-là, faut bien comprendre. Et il disait, il y a tout le monde sur internet qui essaye de savoir ce qu'il y a sur cette trappe, et moi j'étais là, mais c'est quoi ce phénomène, c'est un truc de dingue Et donc il était euh, quelques jours à, à la maison, et il y avait l'épisode euh, où Boon et Locke découvrent l'avion nigérien, et ils le font tomber, et qu'il y a Boon qui meurt et tout ça. Euh, donc c'était cet épisode-là qui était diffusé euh, un soir, où, donc il y avait mon oncle à ce moment-là. Et donc il voulait le regarder cet épisode, et on l'a regardé avec lui, et c'est le premier épisode de Lost que j'ai vu. Et euh, après ça, donc j'ai pas regardé la suite sur TF1, on a tout regardé avec mes parents et ma sœur. F... C'était un truc qu'on regardait en famille, mais mon frère était beaucoup trop petit je pense pour être intéressé par ça, mais ouais c'était un truc qu'on regardait en famille. Mes parents, moi et ma sœur, on se posait le dimanche après-midi et on regardait ça. Et euh, pour moi, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert C'est mon oncle qui nous dit, il faut que vous regardiez ça, il y a une trappe, c'est ultra bizarre. Et euh, voilà, après ça a été, on regardait ça en famille le dimanche après-midi. Euh... Voilà, parce que mon papa téléchargeait sur internet et on disait à cette époque, oh, « Mais c'est pas bien de faire ça <rire> !» Aranel Northman demande, « Suis-je le seul à trouver Jack et Kate énervant <rire> ?» Kate, c'est difficile de pas la trouver énervante. Kate, il y a un gros problème à propos de son personnage, je trouve. Euh, je crois que ça se fait à partir de la saison 3. Peut-être déjà dans la saison 2, il y a les prémices de ça. Mais c'est que là où Kate était un personnage très intéressant à développer, surtout qu'elle avait, elle aussi, des mystères sur son passé, qu'elle c'était quand même une fugitive qui était sur l'île, il y avait vraiment des choses très intéressantes à creuser. Et en fait, quand, quand ça, quand ça s'est fini d'être creusé, en fait, elle est devenue ce syndrome un peu bizarre qu'ont certains personnages dans des séries où... où en fait t'imagines les showrunners faire... bon là faudrait qu'il y ait quelqu'un qui fasse un truc de stupide. Ah bah ça sera Kate qui va le faire. Ou ouais là il nous faudrait quelqu'un pour faire chier dans telle situation. Ouais bah on a qu'à faire euh, en sorte que ça soit Kate qui fasse ça. Kate est devenue un peu ce personnage où... Euh, elle va déclencher des trucs dans la série... Euh, alors que déjà ça aurait pu être quelqu'un d'autre... mais c'est qu'elle va enchaîner ses rôles de... bon bah personne veut bouger... Comment on va faire Bah on va dire que c'est Kate qui va les motiver, ou parce que Kate est amoureuse de Jack, donc celle qui voudra motiver tout le monde à bouger, et Kate est devenue vraiment ce personnage-là Et... C'est vrai qu'à ouais, partir de la saison 2, peut-être 3, Kate est devenue un peu insupportable Et puis rajouter à ça le fait que... Pendant très longtemps, elle est... et pendant beaucoup d'épisodes, elle est là juste pour faire en sorte que le triangle amoureux euh, Sawyer-Jack Fonctionne et qu'il y ait une rivalité entre les personnages euh... Kate, c'est... Ouais, il y a eu un... Il y a un destin un peu bizarre qui s'est passé avec Kate. Après, à partir de la saison 5, elle redevient un peu plus la Kate du début. À quoi que, hein. Kate, c'est pas évident. En revanche, Jack, euh, non, moi je suis un très grand fan de Jack. Euh, le fait que ça soit le le chirurgien, beau gosse, sauveur et tout. Et que finalement, en fait, il va devenir l'exact opposé durant les dernières saisons. qui va prendre la place de Locke et que c'est... Finalement, ce mec vraiment très cliché, qui veut sauver tout le monde, qui finalement, ouais, voudra faire exploser tout le monde dans le, final, dans le final de la saison 5 et qui croira en Lille alors que c'était vraiment le pour ça le, le non-croyant de la série, l'homme de science, comme on disait. Certes, Jack peut énerver lors des premières saisons, mais en fait, c'était primordial pour son évolution. Alors, moi, c'est comme ça que je le vois. Charles Ménet me demande si tu étais l'un des survivants du vol Océanique 815. Tu aurais suivi Locke ou Jack en fin de saison 3 J'adore cette question. Je pense qu'avec ma personnalité et mon caractère, euh, je survis à un crash d'avion et il se passe plein de trucs de ouf sur une île. Il y a de fortes chances que je me redécouvre une deuxième vie, un peu à l'instar de Locke et d'autres personnages. Et il y a de fortes chances que j'ai envie de rester dessus. Quoique après il y a les proches qui manquent quand même et tout, mais c'est que je me dis... Il se passe plein de trucs bizarres sur cette île, mystérieux et dangereux. Donc, on m'annonce qu'il y a des gens dans un cargo qui arrivent et qui sont sûrement malhonnêtes. Je pense pas que je suis Jack. Je pense que je me, dis, je me dirais instinct de survie, je reste sur l'île, je me planque. Et je me dirais dans un second temps, en plus, j'adore cette deuxième vie sur l'île. Ouais, je pense que je suis vrai Locke. Bon, à ce moment-là, c'est un meurtrier. Hein. C'est pour ça que Rose et Bernard ne le suivent pas. Mais ouais, je pense que je penserais vraiment plus à ma gueule en mode euh, « Ouais, je me survive, moi je veux pas aller voir des connards sur un cargo ». Donc euh, ouais, je pense que je choisis Locke. Jacob S. me demande « Quelle mort t'a fait le plus mal ?» Et je n'ai même pas besoin de réfléchir, c'est la mort de Juliette. Je trouve sa mort atroce, déjà rien que le, le moment où elle tient euh, Sawyer et qu'elle lui dit euh, « Lâche-moi » et tout, et et que Sawyer, il pleure en disant euh, « Don't you leave me » et tout, mais ça, ça me met en sanglot à chaque fois. Et euh, le fait qu'elle tombe, mais que c'est pas ça qui la tue, et qu'elle est en train d'agoniser à des maîtres sous le sol, et qu'elle est là en train de taper la bombe et tout, je trouve que c'est la mort la plus poignante, celle qui m'a le plus surprise de la série, et la mort, oui, euh, j'avoue que je trouve le plus atroce, quoi, c'est atroce, et surtout pour euh, l'évolution de Sawyer, qui aura euh, dans la saison 6, je veux dire, seuilleur est brisé à cause de ça c'est moi c'est bon, la mort de Juliette la pire vraiment la pire c'est Juliette <magnant> <fix de réchei> quelle aurait été pour toi la fin idéale c'est une question de Max wayne mais Max wayne c'est très compliqué de répondre à ça. Le genre de fan que j'étais de Lost à ce moment-là, c'est pas trop le fan qui voulait absolument savoir dans quelle direction ça allait et qui essayait de deviner la fin de la série. Euh, même toute série confondues, en fait, c'est pas une question que je me pose. Souvent, je me laisse un peu emporter et... Puis je me dis... Euh... Ouais, le final, il sera comme ça. Et... Je place pas le final, en fait, en... Comme ça, en mode, ça va être le truc de dingue et... Il y a beaucoup de gens en fait, quand on parle d'une série, ils pensent direct au final, pas moi bizarrement. Et euh, donc j'avais pas. Quelle aurait été pour toi la fin Ouais, non, je sais pas. La fin, j'y pensais pas. J'y pensais pas tout simplement. Euh, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le fait que ça se termine sur Jack qui ferme son œil, c'était un truc que je voulais vraiment, par Et on en parlait sur les forums à l'époque. Je voulais vraiment que la série se termine comme ça. Et, et quand ça s'est passé, du coup, j'étais vraiment trop content parce que je l'avais voulu et je l'avais prédit, quoi. Et on était beaucoup à l'avoir euh, prédit, entre guillemets, mais on trouvait que c'était vraiment une... une belle image de finir la série comme ça. Donc, voilà. Quelle aurait été la fin parfaite Je ne sais pas. Euh... Je pense que même dans mon idée de la fin parfaite, il y a écho dans la fin et d'autres choses qui ne sont pas possibles, donc... Euh... Quelle est la fin parfaite Je sais pas. Pas celle-ci en tout cas. Euh... Mais c'est compliqué d'y répondre. Hein. C'est compliqué. Projet Ventilo. Est-ce que tu n'en as pas marre, presque dix ans plus tard, d'entendre l'avis de personnes qui n'ont pas compris la fin de la série et qui, du coup, ternissent l'image de cette œuvre, encore aujourd'hui, à grands coup de pire fin de série de tous les temps, parce que, je cite, « ils sont tous morts depuis le début ». Alors, déjà, il y a plein de gens qui n'aiment pas le final, sans pour autant dire ils sont morts depuis le début. Euh, chacun est libre d'aimer ou de pas aimer. Et de toute façon, dans la majorité des cas, personne n'aime les finales de saison. C'est incroyable. Ensuite, est-ce que j'en ai marre d'entendre que des gens n'ont pas compris la fin euh, en fait, comme tu le dis, entre parenthèses, je trouve ça étrange de ne pas la comprendre alors que pourtant il y a le discours de, de Christian qui explique tout. Mais d'un côté, en fait, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, à la toute fin de Lost, quand ça se termine, donc sur l'œil de Jack qui se ferme, euh, y a dans, les, dans le générique de fin, on voit la carcasse de l'avion euh, qui est vide avec personne sur, sur la plage. Et déjà, ça, je pense que ça a beaucoup joué sur le fait que beaucoup euh, ont déclaré qu'ils étaient morts euh, depuis le début. Et euh, sachez que d'ailleurs, cette euh, carcasse, je sais pas si j'ai déjà dit en vidéo, je sais pas du tout. Non, je crois pas, parce qu'on en a très peu abordé la fin sur cette chaîne. Mais c'était pas du tout une idée des showrunners, c'était une idée euh, d'ABC. Il me semble qu'il faudrait quand même que je vérifie. Mais euh, de ce c'était une idée d'ABC, pas du tout des showrunners. Donc ça a pu un peu euh, rendre confus plein de gens. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils étaient morts depuis le début euh, pour troller. Et il euh, y, y a beaucoup de fans de Lost qui sont là en mode... Euh, genre qui pose vraiment Lost sur un piédestal en mode incroyable série, elle a changé ma vie et donc je pense que juste de, de dire ça ils sont morts depuis le début ils savent qu'ils vont rentrer en débat et rendre en colère beaucoup de gens euh, après moi j'ai eu des proches qui, qui disaient ouais ils sont morts depuis le début perso j'ai pas du tout compris ça à la fin donc j'ai du mal à comprendre comment on peut comprendre ça en fait Parce ils, enfin ils sont morts depuis euh, le début Enfin, oui, mais, enfin, depuis le début de la saison 6, dans les Flash Sideways, oui. Mais j'ai du mal à comprendre la logique, le cheminement de pensée qui fait dire à des gens ils sont morts depuis le pilote de la série, en fait. Donc, euh, je sais pas, j'ai je... pas envie d'en vouloir à des gens qui n'ont pas compris. J'ai même pas envie d'en vouloir à des gens qui trollent, parce que je suis promis que ça fait rire, donc euh, voilà. Mais je pense que ta question, Projet Ventilo, euh, ça pourrait être une... Un bon sujet de vidéo, genre qu'est-ce qui fait que les gens disent qu'ils sont morts depuis le début Ça pourrait être intéressant, surtout que c'est pas du tout un problème de VF ou quoi, parce que euh, genre aux états unis aussi, il y en a qui pensent ça, donc euh, je sais pas vraiment quoi répondre, mais je pense que c'est un bon sujet de vidéo. Sasuke, dans ta vidéo qui parle de la saison 3, tu expliques que les showrunners n'ont pas vraiment pu aller au bout de leurs idées. Comment penses-tu qu'ils auraient fini Lost s'ils n'avaient eu aucune contrainte alors je sais pas du tout comment ils auraient pu euh, finir Lost, j'ai pas la prétention de dire euh, je sais exactement euh, ce qu'ils auraient voulu faire, mais j'ai deux trois petites idées, je, je sais pas du tout si elles sont vraies, hein. mais je pense que Echo aurait dû ou aurait pu rester jusqu'à la fin. Il euh, y a durant la saison 2, Locke qui devient l'opposé du Locke de la saison 1, qui perd foi et... Euh, et c'est Echo en fait qui va prendre sa place en disant « Si, John, il faut avoir foi, Lille c'est un truc de ouf et tout. » Donc je me demande si finalement, à la fin, le combat final serait pas dû être Locke-Echo, et sachant que Jack devait mourir dans la première saison de base. Est-ce qu'il le gardait pas en mode « On le fera mourir dans la saison 3 ou dans la saison 4, je sais pas, parce que les deux vraiment protagonistes principaux auraient dû être Echo et Locke. » Je sais pas, euh, peut-être Locke euh, serait quand même la fumée noire, mais Echo serait fini, Gardien de l'île ou l'inverse, je sais pas du tout, je pense que... Euh, pour moi ça aurait dû tourner autour de... Enfin, je pense que ça aurait dû tourner autour de Echo, la fin de la série, mais je n'en suis pas sûr. Boston Rob me demande, es tu d'accord pour dire que le frère de Jacob est le personnage le plus tragique et triste de toute la série Et que penses-tu de la VF Alors, euh, je ne connais pas la VF, je suis désolé, j'ai enfin, euh, regardé à l'époque la saison 1 en VF, et euh, dès la saison 2, euh, mon père voulait pas attendre euh, la, la diffusion sur TF1, donc on s'est mis à télécharger euh, la, la saison 2, oui, oui c'était la saison 2, euh, donc c'était en VO, parce que les VF étaient pas sortis, donc j'ai commencé à regarder Lost euh, en VO à partir de la saison 2, donc euh, que poursuit de la VF, je sais pas, je sais que si, en tout cas avec la seule que je connais, la saison 1, je sais que ça change déjà beaucoup de trucs la VF, genre... Euh, Rousseau, qui est pas française mais allemande, et je crois que ça change des trucs pour la saison 5, mais je suis pas sûr. Quand Jean voit Rousseau, il y a un truc au niveau des dialogues ou des, de comment ils se comprennent qui est un peu chelou, il me semble. Mais je sais pas en fait, j'ai pas vu la saison 5 en VF, mais je sais. Enfin, on m'avait dit ça à l'époque. Je sais pas, à vous de dire dans les commentaires ce qui se passe avec Gine et Russo, mais je sais qu'il se passe un truc avec la VF, je ne sais pas quoi. Et pour le frère de Jacob, euh, le plus tragique et le plus triste, Pff, non, j'arrive pas à avoir de l'empathie pour ce gars. Comme j'arrive pas à avoir de l'empathie pour Jacob, je suis désolé, je <rire> suis désolé. En fait, vous êtes en train de vous dire, mais en fait, Didi, il est pas du tout fan de l'os. Mais non, mais c'est juste ces deux personnages, j'ai un gros problème avec qui ils sont. Qu'ils représentent, enfin ce qu'ils représentent euh, en, dans, en termes de sérieux dans la série, d'apporter de, des réponses. Je déteste ce qu'ils apportent. Enfin, c'est pas que je déteste ce qu'ils apportent, c'est ce côté flou. que Je vous ai dit que j'en ferai une vidéo. En gros, toutes les réponses que tu peux inventer, elles vont marcher parce que ces deux types existent en fait. Et c'est un truc qui m'énerve. <rire> et euh... ouais, et aussi, voilà, j'ai un problème aussi avec les acteurs. Pourquoi eux, sincèrement, je... Même Jacob, hein, ça quand ils ont annoncé que c'était Marc Pellegrino euh, qui allait jouer Jacob, j'ai fait, mais what C'est pas du tout ce que j'attendais. Il y a peut-être ce côté déception qui joue aussi, mais pourtant, quand je me refais la série, il y a plein de trucs que j'aimais pas à l'époque, que j'aime maintenant. Mais alors, ces deux types... Oh ouais, ouais, ouais. Non, désolé, je trouve pas euh, triste ou... Ou tragique, <rire> je suis désolé j'aime pas ce gars Romain Mouleur me pose deux questions quelle est la résolution de mystère la plus bullshit pour toi et que penses tu du fait que Hurley devienne le nouveau gardien la résolution la plus bullshit euh, un petit temps de réflexion je cherche je cherche mais non je vais y revenir hein, c'est Jacob et son frère <rire> pour moi c'est le la résolution le, le plus bullshit <rire> m'attarder plus longtemps, ça fait déjà, quoi, 20 minutes que je gueule sur eux Ouais, non, Jacob et son frère... Hein. Non mais je crois que je vais vraiment faire une vidéo, en fait, ça va beaucoup à me demander une vidéo sur Jacob, ou une vidéo sur son frère, ou plus particulièrement sur l'entité qui est le monstre, et à chaque fois je repousse parce que je me dis, t'as du mal avec ça, donc faut que tu traites les choses de manière vraiment très objective, comme j'avais fait avec la saison 3, que j'ai pourtant adoré, et là, j'ai l'impression que c'est au-dessus de mes forces, donc à chaque fois, je repousse, et en fait, là, ça me donne vraiment envie. Et peut-être que faut... c'est ça qu'il faudrait que je fasse, que je fasse une euh, partie objective, une... enfin, une partie subjective, tout d'abord, et une partie objective, euh... après, je... je sais pas, Mais le plus bullshit, ouais, pour moi, c'est l'homme en noir. Et Jacob. Ou surtout Jacob. Ah, des deux, en tout cas, mais ça m'énerve. <rire> et que penses-tu du fait que Harley devienne le nouveau gardien... Je pense que de toute manière, avec les personnages qui restaient, c'était le meilleur choix à faire. Peut-être que euh, si Dominique Monaghan avait voulu rester, ça aurait été lui. Peut-être que si Adé Wally aurait voulu rester, ça aurait été Echo, je ne sais pas. Mais dans tout cas, des personnages qui restaient, je pense que c'est le mieux Hurley. Par contre, il passe les deux saisons précédentes à fuir Ben. Et c'est vrai que par contre, le fait qu'il soit secondé par Ben pop un peu d'un coup... Euh, pour le spectateur, en fait, c'est vachement cool parce que le spectateur a appris à aimer Ben. Et il y a vraiment une belle finalité là-dessus qui reste sur l'île. Mais si on prend vraiment le point de vue d'Orley, c'est vraiment une facilité d'écriture incroyable. Parce que si vous observez bien, pendant les saisons euh, 4 et 5, euh, il fait que de fuir Ben, il le déteste. Euh, il veut même aller en prison pour ne pas que Ben puisse le retrouver. Il n'y a pas eu la résolution de leur relation avant ce moment-là, donc... Euh... Hurley, gardien de l'île, c'est pas, ouais, ça me pose pas vraiment de problème, surtout qu'après, ils vont chercher Walt. Mais le fait de Gebens, quand on y réfléchit, c'est un peu bizarre. Gros Tony me demande, serait-ce possible que tu ressortes ta vidéo sur la fin de Lost expliquée alors oui, ça c'est quelque chose que vous demandez extrêmement souvent. En fait, c'est que sur ma chaîne principale, j'avais sorti une vidéo où j'expliquais la fin de Lost. Et c'était avant... Enfin, en fait, j'avais déjà envie de parler de Lost à ce moment-là, mais c'était avant de prendre la décision de faire une chaîne consacrée à cet univers. J'ai supprimé cette vidéo parce que euh, ça ressemblait plus du tout au travail que je faisais sur Station 7. Et je voulais euh, réexpliquer la fin de manière plus... Euh... Plus détaillé comme je le fais en fait actuellement. C'est un truc qui va arriver, hein, je vais la ressortir mais en beaucoup plus étoffé et je pense même faire trois parties en fait. Euh, faire une partie sur la production de la fin, qu'est-ce qui a amené les showrunners vers cette conclusion, cette idée, euh, comment s'est passé le tournage et pourquoi il y a eu tel truc et tout. Euh, deuxième partie sur ce qui se passe sur l'île dans notre timeline à nous et euh, troisième partie sur ce qui se passe dans les Flash Sideways et notamment euh, sur tout ce qui englobe l'église. Donc, gros Tony, je ne ressortirai pas la vidéo à la fin de Lost expliquée mais je la ressortirai en tout cas en mille fois mieux. <rire> Bimos me demande, trouves-tu ça dommage qu'aujourd'hui Lost ne soit pas cité dans les meilleures séries all-time alors qu'elle a bouleversé toute une génération La série a-t-elle mal vieilli en fait, s'il faut se dire, et c'est très important, c'est que ABC est un des networks géants américains et quand un network fait une série, souvent c'est pas pour qu'un auteur puisse s'épanouir pleinement dans son art, souvent c'est juste pour que ça fasse de la thune et ABC de base voulait juste surfer sur Survivor, le colanta américain. Et c'est que plus tard que Abrams est arrivé pour répondre à cette demande et a dit oh, « Bah, moi, je me charge de, de la série, si vous voulez, mais à une condition, je veux qu'il y ait du surnaturel dedans. » Faut vraiment voir Lost comme ça, en fait. C'est pas Abrams qui allait voir ABC en disant « J'ai un pur projet, tac, tac, tac, je veux que ça se passe comme ça. » Non, c'est ABC qui cherchait un scénariste pour faire un Survivor-like. Et voilà, c'est pour ça que la première saison est très cliché avec... Euh, euh, les filles maquillées, et puis on passe du temps à montrer le quotidien, la survie et tout, parce que c'était une série qui était pensée comme ça, et qui n'était pas feuilletonnante de base. Ça veut dire que quand Abrams a pris la série en main, il a promis à ABC que ça soit des épisodes indépendants, qu'on puisse les regarder dans le désordre si on voulait. <rire> Abrams a foutu de la gueule d'ABC jusqu'à la fin. Et donc le fait que ça ne soit pas donc, un projet vraiment d'auteur de base, ça fait que ça ne peut pas être une série qui, a, qui est aujourd'hui... Euh, récompensé comme une des meilleures séries de tous les temps. On a beau ne pas aimer, mais par exemple Game of Thrones a un projet beaucoup plus planifié, euh, qu'il n'y a pas des acteurs qui partent tous les 4 matins et qu'on doit changer le scénario, euh, non. Game of Thrones, quand il y a un changement d'acteur, on garde quand même le personnage. Oui, il y a eu un gros bordel sur la fin de Game of Thrones, et, euh, la chaîne voulait que ça dure plus longtemps et tout, mais euh, c'est toute la différence entre euh, une série d'une chaîne câblée comme HBO et une série d'un network euh, ABC, c'est qu'on fait une série pour de la thune. Oui Lost a beaucoup de qualité, mais elle, voilà, elle a pas renouvelé des trucs de dingue en termes de réalisation. Il y a beaucoup d'épisodes qui ont été écrits ou tournés à l'arrache. Il n'y a pas un travail de dingue, si vous voulez, genre sur les décors ou sur, euh, je sais pas, les mouvements de caméra ou quoi que ce soit en fait. Donc c'est pas qu'elle est mal vieilli, mais c'est juste que de base <coughs> Lost dans son essence ne pouvait pas être une série d'auteurs et avoir euh, plein, plein de prix en fait et être reconnu aujourd'hui comme une série, euh, une des meilleures séries all-time. C'est ça aussi que je trouve surprenant, c'est quand des gens gueulent en mode euh, ⁇ Ah mais Lost, euh, ça n'a pas été tout prévu depuis le début, donc c'est de la merde, nanana ⁇ mais en fait la plupart des séries de, sur les gros networks n'avaient pas de plan euh, en, en perspective, si vous voulez, genre prenez Stargate, prenez X-Files, je sais pas, d'autres séries à ce moment-là presque personne avait des plans détaillés sur le long terme de ce qu'allait être la série. Les showrunners sont là pour faire des épisodes dans un univers qu'ils aiment, qu'ils ont créé, mais jusqu'à ce que la série s'épuise. Hein. C'est ça le principe d'une série de base. Bien sûr, Lost a changé beaucoup de choses dans le monde des séries. Ça, c'est sûr, j'en ferai une vidéo, l'impact que ça a eu sur les spectateurs, sur la télévision. Et c'est grâce à Lost qu'on a pu avoir des, de superbes séries comme Breaking Bad, comme Dexter, qui sont arrivées quelques années après. Mais, ça veut pas pas pour autant dire que Lost est une des meilleures séries de tous les temps. Mais il faut se rassurer avec le fait qu'elle le soit. Dans nos cœurs. <rire> Lucas Cotias me demande, je lis souvent, Lost a changé ma vie, est-ce le cas pour toi Oui, Lucas. <rire> tu portes d'ailleurs le même nom que le fils de mon parrain qui m'a fait découvrir Lost. <rire> je pense que comme dirait un certain Echo, tout est lié. <rire> Très petit, j'écrivais des histoires où je faisais même des dessins, qui racontaient des histoires. C'était un truc vraiment en moi, je voulais raconter des histoires. Et c'est vrai que quand Lost est arrivé avec cette histoire de trappe, j'ai ressenti quelque chose qu'aucune autre œuvre m'avait fait ressentir avant. Et quand la saison 3 est sortie... Euh, quand le final de la saison 3 est arrivé, et que ça s'est terminé sur ce We have to go back, et que j'ai compris ce qui venait de se passer, quoi. C'est qu'en fait, je ne voyais pas du tout un flashback depuis deux épisodes. En fait, non, je voyais le futur ce que j'ai ressenti ce jour-là. Je vous jure, je me suis dit, je vais créer des histoires pour que des personnes puissent ressentir ce que moi je venais de ressentir en voyance finale. Et ça, ce moment dans ma vie est un, vraiment un moment clé parce que euh, depuis ce moment-là, quand je crée des trucs, que ce soit même ces vidéos sur Station 7, j'ai envie que vous ressentiez quelque chose. C'est pour ça que des fois, j'hésite pas à mettre des musiques de Lost, à bien travailler le montage, pas forcément pour que ça rende nostalgique, comme certains pourraient dire, même si moi aussi, je suis le premier <rire> que ça rende nostalgique, mais juste parce que je veux que mes vidéos vous fassent aussi ressentir ce que la série nous a fait ressentir. I to crash, ça a totalement changé ma vision de, de l'art et surtout de comment on raconte une histoire, ce final de la saison 3. Et à partir de ce moment, je disais toujours à tout le monde que plus tard je serais scénariste ou écrivain, enfin en tout cas j'écrirai des histoires, et euh, donc j'ai sorti un roman Picnicland land et à chaque fois que je veux travailler un mystère à l'intérieur, je pense à Lost et je me dis essaye de faire ressentir à tes lecteurs ce que toi t'as ressenti en visionnant Lost, et surtout en visionnant ce final, et c'est pour ça qu'il y a un espèce de plot twist à la fin de mon roman, et je vous jure, en, en l'écrivant, et même quand je le relis, je me dis, est-ce que sans ce We Have To Go Back, est-ce que ce plot twist existerait Donc ouais, est-ce que ça a changé ma vie, ce final de saison 3 a changé a changé ma vie, ouais <rire> Après, là où je vois que Lost a définitivement changé ma vie, c'est quand on me demande euh, ma série préférée, je réponds jamais Lost. Et je sais pas si vous aussi c'est ça, mais en fait, pour moi, Lost, c'est pas une série, c'est une expérience, c'est autre chose dans ma vie. C'est ouais, autre chose, c'est pas une série pour moi, c'est vraiment une expérience. Donc quand on me demande ma série préférée, je ne réponds pas Lost. <rire> Et dernière question de Jean Noyon Quelle série recommandes-tu à un fan pur et dur de Lost qui n'a jamais pu retrouver le même plaisir de visionnage qu'à l'époque hum, Alors déjà, vous, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille The Leftovers de Diamond Lindelof justement. Trois euh, saisons, dix épisodes par euh, saison. Peut-être la dernière en a un de moins. Peut-être deux de moins, il me semble qu'il n'y en a que huit dans la saison 3. Mais bref, ça vous fait une trentaine d'épisodes à regarder. Damon Lindelof a voulu donc créer une nouvelle série, avec des mystères bien sûr, sauf qu'il a annoncé dès le départ, cette fois il n'a pas fait comme Lost, il a dit « Ne vous attendez à aucune réponse ». Et donc c'est vrai qu'il y a un postulat intéressant déjà dès le départ, où tu acceptes que tu n'auras peut-être pas des réponses, et je trouve que finalement il y en a peut-être même plus que dans Lost des réponses, mais euh, il y a beaucoup de liens avec Lost, à un moment il y a un espèce de projet Dharma-like, il y a beaucoup de théories qui, qui réunissent cette espèce d'équipe de scientifiques au projet Dharma sur internet, il euh, y a les flash sideways aussi dans leftovers donc ça a vraiment une petite sœur spirituelle de lost et puisque ça reprend dans quelques semaines je vous conseille fortement westworld westworld c'est une série qui se passe dans un parc où les gros riches peuvent venir s'amuser en fait et se sentir euh, vivre comme à l'époque du far west en fait et tous les gens qui peuplent ce far west ce sont des robots en fait qui sont là juste euh, qui ont des vies scénarisées et qui sont là juste pour faire plaisir aux personnes qui arrivent dans le parc. Et donc le spectateur va suivre trois groupes de personnes, il va suivre ces robots qui vont commencer un peu à se poser des questions et à avoir un semblant de conscience, ils vont suivre les gérants du parc et les constructeurs des robots, voir tout ce qui se passe en coulisses et tout ça, et bien sûr les gens qui arrivent dans le parc juste pour s'amuser et il y a un gros mystère au cœur euh, du parc qui s'appelle The Maze, le labyrinthe. Toute la saison 1 est basée là-dessus, et il y a clairement euh, un, un héritage à la Lost là-dedans. Euh, sans vous spoiler, il y a une chute à la fin de la première saison euh, qui est incroyable, quoi. Tu, tu te dis, il y a, y a du Lost là-dedans. Il y a la saison 3 qui arrive en mars, et donc avant que ça arrive, Faites-vous les deux premières saisons, avez... faites-moi confiance, <rire> faites-moi confiance. Et s'il y a des fans de Westworld là parmi vous, en commentaire, dites tout ce que vous pouvez pour convertir les autres. <rire> Et c'était donc la dernière question. Euh, je sais pas du tout combien de temps ça a duré cette vidéo, ça, ça fait déjà pas mal de temps là que ça filme, ce que je vois. Euh, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi ça m'a bien plu à faire, à mon avis ça va beaucoup moins me plaire à monter. <rire> la prochaine fois on va parler de la grève des scénaristes, qui est un sujet que m'avait beaucoup demandé, et surtout beaucoup demandé après avoir fait une vidéo sur la saison 3, donc là ça sera un peu les coulisses de la saison 4. Donc on se retrouve la semaine prochaine, d'ici là portez-vous bien, et n'oubliez pas que Lille n'en a pas fini avec nous. Ciao